Présence est si précieuse, je ne peux pas me passer tout toi, ta présence est si précieuse, je ne peux pas me passer tout toi, ton amour est si précieux, précieux, je ne peux pas me passer tout toi, ton amour est si précieux. Je ne peux pas me est Je ne peux pas me passer de toi Je ne pourrai pas avancer sans toi Non, non Je ne pourrai pas évoluer sans toi Non, non Je ne pourrai pas grandir sans toi non, non, Je ne pourrai pas marcher sans toi Non, non À présent c'est si précieux Elle est précieuse De toi, ta présence est si précieux, elle est précieuse, je ne peux pas me passer de toi, ton amour est si précieux, il est précieux, je ne peux pas me passer de toi, ton amour est si précieux, il est précieux, je ne peux pas me passer de toi. Je ne pourrais pas avancer sans toi, non. non. Je ne pourrais pas évoluer sans toi, non. non. Je ne pourrais pas grandir sans toi, non. non. Je ne pourrais pas marcher sans toi, non. non. Je ne pourrais pas avancer sans toi. Je ne pourrai pas sans toi je ne pourrai pas je ne pourrai pas je ne pourrai pas, pas sans toi je ne pourrai pas je ne pourrai pas je ne pourrai pas je ne Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas Je ne pourrai pas, sans toi, pourrais pas, ne pourrais pas sans toi, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas sans toi, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas sans toi.